Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui on va parler des relations familiales compliquées. Relic est le premier long-métrage de Natalie Erica James, une réalisatrice australo-japonaise qui n'est pas étranger à l'univers de oh, l'horreur. vais failli tomber. Ça dans cet univers aussi. En effet, son court-métrage Crestwick a eu une belle vie au festival de Sundance et au Fantastic Fest. Au moment où Red vous parle, Relic est sur le point de rentrer dans vos salles obscures, et il vient de sortir de l'étrange festival. Bah il a quoi d'étrange ce festival <rire> Non non non, mais c'est son nom. Il a un nom étrange non, non, son nom c'est l'étrange Festival. Mais qui ça Au Festival. Étrange. C'est ça. De quoi Bah c'est son nom. Mais à qui Bah au Festival. C'est chiant, Blue. Le film raconte l'histoire d'une mère, Kay, et de sa fille Sam, qui partent à la recherche de leur mère-grand-mère Edna, qui est portée disparue dans l'arrière-pays australien. Peu de temps après que Kay et Sam arrivent à la maison familiale, Edna réapparaît, mais elle va pas bien. Elle va pas bien du tout. Dès la première scène, le film nous montre qu'il connaît les codes de l'horreur et qu'il sait les subvertir quand il faut. Parce que oui, on a une femme de dos qui semble ne pas réagir à son environnement, qui a l'air d'être vieille, qui a l'air d'être un peu tremblotante. La caméra s'approche d'elle alors qu'elle est de dos, son visage se retourne petit à petit. Tout nous laisse penser à ce que cette vieille femme soit un danger. Et en fait, au dernier moment, on se rend compte qu'au moment où on pourrait commencer à voir son visage, eh bien, il y a quelque chose dans l'arrière-plan qui se relève, une espèce de silhouette noire. Hum, Qu'est-ce que c'est efficace Ici, on a une caméra qui alterne entre des moments très smooth, très euh, très liwanel, on va dire, très, euh, très lisse, où on sent que quasiment tout est fait... Euh, à la Gimbal ou peut-être au, au rail. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les plans ne sont pas smooth, quand ils ne sont pas en Gimbal, quand ils sont globalement en caméra portée main, ce qui est intéressant, c'est que ça a à chaque fois un sens. Dans ce genre de film où il n'y a pas beaucoup de budget, euh, généralement quand il y a des plans caméra-épaule ou caméra à la main, c'est que c'est des plans où on n'avait pas la place de monter euh, la caméra sur un trépied, sur une Gimbal, etc. Ce qui fait que souvent, ces plans-là sont un peu forcés. Sauf que là, à chaque fois qu'il y a des plans euh, caméra-épaule ou caméra à la main, on sent que c'est choisi parce que ça permet de mettre un nouveau point de vue à une scène. Notamment, il y a beaucoup, euh, au début du film, des plans qui sont obstrués, des plans où il y a une porte qui est à moitié ouverte, qui du coup gomme un tiers de l'écran, euh, des plans où... C'est un petit peu, vous savez, comme quand on, comme quand on est un enfant et qu'on regarde à travers un mur, vous savez, en, en, en agrippant les parois du mur et en, en penchant la tête pour voir ce qui se passe. Eh bien, la caméra euh, adopte ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la, la, la, la petite mamie qu'on suit, elle a peur qu'il y ait un voyeur, qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré dans sa maison, un intruder. Ce qui fait que du coup ces plans-là nous mettent immédiatement en alerte en se disant attends, « Attends, ça se trouve, elle dit la vérité, cette mamie. » Parce qu'au début du film, sa, sa, sa fille et sa petite-fille ne la croient pas trop. Mais du coup, avec ces plans-là, on a peur Je pourrais vous parler des couleurs qui sont finalement assez naturalistes, mais avec une très légère teinte un peu terne euh, qui fait qu'on sent que c'est pas un quotidien facile que vivent ces gens. Comme moi, c'est pas facile d'enregistrer avec des motos à côté de moi. En fait, le film va beaucoup plus se concentrer sur les rapports entre les personnages qui, eux, sont extrêmement bien écrits avec des actrices, parce que c'est un casting à 100% féminin, ou à quasiment 100% féminin, donc des actrices, mais hallucinantes de justesse et surtout des thèmes qui sont très humains. Mais pour l'instant, on est dans la mise en scène, donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Mais du coup, il faut que je vous parle de mon amour sans frontières et sans bornes pour les silhouettes, les silhouettes c'est beau et ce qui est intéressant c'est que cette silhouette est en même temps constamment là, c'est à dire qu'en vrai moi je suis encore une fois, hein, je suis un grand fan de Mike Flanagan, du coup voir des silhouettes dans un coin de l'écran maintenant je les vois immédiatement, ce qui fait que du coup je crois avoir vu tous les passages où cette silhouette était présente mais au delà du côté je trouve très satisfaisant dans l'horreur d'arriver à faire peur sans jump scare, sans musique, sans que la caméra panote sur un fantôme qui fait bon. Là, la silhouette ne fait aucun jumpscare. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de jumpscare dans ce film. Bon, alors vraiment, ils sont tellement petits que je les ai pas repérés. Et du coup, cette silhouette est une véritable belle incarnation de la peur qu'on a au quotidien. Vous savez, cette peur qu'on peut avoir globalement quand on est enfant, mais en vrai, ça peut arriver quand on est plus vieux, de « il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, mais on ne sait pas où. » Je sais pas si vos parents ont des maisons de campagne ou des, des, des grandes maisons. Globalement, il y a plusieurs pièces et plusieurs endroits d'accès dans la maison, euh, on a tous eu peur de ça un jour. Je vais interrompre Red ici avant qu'il ne parte pendant une demi-heure sur la puissance évocatrice des silhouettes C'était long. À son premier visionnage, Red avait interprété cette présence comme étant le symbole de l'intrusion, de quelque chose qui rentre par effraction chez nous et qu'on ne souhaite pas. Et bien, pour la réalisatrice, c'est une métaphore assez probante sur Alzheimer. Et oui, cette saloperie fait irruption dans notre vie ou dans la vie de nos proches, sans vraiment prévenir, et elle s'insinue partout, tellement qu'il est difficile à un certain stade de discerner les moments de sanité des moments de démence. Natalie Erika James a eu une grand-mère qui était atteinte de cette maladie, et elle parle souvent de l'aspect inscrutable qu'avait sa grand-mère. Une personne atteinte d'Alzheimer est, des dires de la réalisatrice, comme dans deux timelines différentes. Elle vit dans le présent, physiquement, mais mentalement, elle est dans le passé. Un passé qui, en plus, se rétrécit de jour en jour du fait de la maladie. Il est donc compliqué de savoir si l'on parle à la personne au présent ou au passé. Le fait que la maison pourrisse en même temps que l'esprit d'Edna est une idée au final assez classique dans l'horreur. Rendre des objets ou des lieux allégoriques du mal ou de la présence, c'est finalement une idée qu'on retrouve un peu partout. Mais là où la réalisatrice dépasse ce cliché et nous montre son véritable génie, c'est dans l'utilisation des lumières et des sons. Il y a des scènes où les Noirs sont très très bouchés, ce qui nous oblige à scruter l'écran. Tout comme nous serions obligés de scruter dans les yeux d'une personne atteinte d'Alzheimer pour y discerner la sanité ou la démence. Les sons très discrets du vent qui s'infiltre sous les tuiles, du bois qui travaille à cause de l'humidité. Tous ces sons sont des indices discrets mais redoutables qui nous montrent qu'Alzheimer est en train d'envahir la maison. Et donc d'envahir Edna. C'est la même idée qu'avec les noirs bouchés, en nous obligeant à tendre l'oreille, le film nous dit subtilement qu'il faut ouvrir nos oreilles pour parler à quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, pour comprendre ses besoins et ses limites. La métaphore va même un petit peu plus loin lors du mixage son, et c'est merveilleux parce que je vais pouvoir casser un cliché assez classique sur le cinéma qui est que la créativité n'existe plus en post-production. Au montage son, donc, l'équipe rajoute tout ce dont on vient de parler, le bruit du bois, le bruit du vent, les craquements des gouttières, etc. Mais pour Natalie Erica James, il manque encore quelque chose. Le petit truc qui permettrait de lier l'histoire et les personnages par le son. Et c'est alors qu'un connard d'assistant-monteur éternue. Attention son of a bitch Nathalie n'en tient pas compte. La saison est traître, le fond de l'air est frais, normal de tomber malade. Mais c'est alors... qu'elle entend la respiration de cet assistant-monteur. Profonde, grave, parasitée par les glaires qui envahissent sa gorge. Et c'est ainsi que notre brave assistant-monteur, bien malade et bien penaud, est devenu doubleur. Tout au long des scènes de nuit où notre tension et notre attention et au maximum, il y a une respiration lourde, quasiment dans les infrabasses, qui occupe le spectre sonore. Évidemment c'est discret, imperceptible, mais c'est là, cette respiration lourde et profonde lie la maison elle-même à Edna, l'enfermant encore plus dans sa damnation. Le grand public a encore une vision très classique du cinéma, ce qui fait que c'est toujours le tournage qui est perçu comme étant le lieu de créativité absolue. Alors que comme on vient de le voir, certaines des idées les plus subtiles peuvent venir longtemps après le dernier coupé. Coupé J'ai dit coupé Bon par contre c'est sûr qu'il faut pas regarder le film sur son téléphone avec des écouteurs à 600 francs. Euh, leur monnaie c'est l'euro en fait encore ah, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le dernier épisode, on avait parlé de l'exposition un peu lourdote euh, qu'avait euh, Beach House pour présenter les conflits internes de ses personnages. Bah, typiquement, là, ce film fait tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend exactement quels sont les problèmes et les débats des personnages presque sans dialogue. Presque. Ou alors quand c'est du dialogue, c'est du dialogue très subtil. Typiquement, je vais vous parler d'une autre scène euh, pour vous faire comprendre euh, comment on fait une. comment euh, des fois ça peut se jouer à des, des trucs très bêtes, une bonne écriture de personnage. Il y a une scène où la mère euh, travaille sur son ordi, en train de pianoter des trucs, je sais plus c'est quoi son métier. Et du coup, malgré le fait qu'elle soit plus ou moins en vacances, on c'est des vacances pas faciles, mais ça reste des... Des... Des... Des... un moment où elle devrait pas bosser. Dans cette scène, elle est en train de bosser et il euh, y a sa fille qui arrive et qui, elle, sait pas trop où se mettre, elle sait pas trop quoi faire et là, dans la pièce où la mère travaille, elle trouve un vieil album photo de famille. Du coup, elle commence à lui parler un peu et au début, la mère, elle est un peu en mode « non, non, non, je veux bosser ». Ce qui est intéressant, c'est que cette situation initiale, ça montre une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille et qui a peut-être un, peu un peu trop priorisé le travail euh, par rapport à sa famille, que ce soit envers sa mère ou sa fille, depuis plusieurs années. Donc là, on a une situation initiale normale. Dans un film un peu forcé, la mère, elle renvoyait chier la fille en mode « Non, mais tu vois pas que je bosse !» Avec des espèces de, de personnalités immenses que le, notamment les films à Oscar aiment beaucoup, mais qui, dans, dans la vraie vie, j'espère qu'il n'y en a pas tant que ça, des familles comme ça, c'est grave sinon. Et du coup, ce qui est malin, c'est que quand la fille arrive avec une photo, et bah, la mère, elle se retourne un peu, genre « Tain, je bosse », elle voit la photo, et elle fait « Ah, c'est un, un, un souvenir sympa quand même !» Elle re-regarde sa fille, elle fait « Allez, viens, je vais t'expliquer le contexte de la photo. » Non, d'ailleurs, ce n'est pas des photos, c'est des croquis. Euh, la la grand-mère dessine très bien et du coup, le, la, la petite fille vient de trouver un des carnets de croquis de sa grand-mère. Et du coup, la mère lui explique « Ah, bah ça, c'est ta mamie qui dessine ça, machin, machin. » En plus, ça permet de faire un petit peu d'exposition. Un peu facile. Un peu facile l'exposition, mais le fait est que ça marche. Et du coup, vous voyez, rien qu'avec ça, on comprend quelle est la, la, la situation initiale de nos personnages non seulement dans la scène, mais dans le récit. Et en plus, on comprend d'où vont venir les influences. Parce qu'avec ça, on se rend compte qu'en fait, la mère, elle a un lien avec sa fille, il suffit de creuser un tout petit peu, et que la fille, elle a une espèce d'émotivité et de... de family touch. Mmh, tu dois avoir du sang anglais. Qui arrive à toucher sa mère et... sans vous spoiler la fin du film, ce rapport-là dans cette scène précise, eh ben, annonce en fait beaucoup de ce qui va se passer à la fin du film. La philosophie de Natalie Eric James a été de faire du trauma-bounding avec ses actrices. Le scénario forçant les personnages à aller dans des recoins relativement sombres de leur vie, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas demander aux actrices de s'ouvrir si elles ne s'étaient pas ouvertes avant. Métaphoriquement, elle s'est pas ouvert les veines, bande de débiles Le film ayant reçu le soutien de Abgo et de Nine Stories, les boîtes de production de Jake Gyllenhaal et des frères Russo, la période de production était relativement large. Cinq semaines. Le film étant quasiment en intégralité un intérieur contrôlé, ça va, on fait mieux, on fait pire. Cependant, la réalisatrice ne perdait pas une occasion de se promener à côté de la maison avec ses actrices pour discuter longuement des personnages, mais aussi de la vie des actrices pour leur donner un petit peu de matière. Elle confie se méfier des répétitions qu'elle décrit comme étant des « emotion killers ». En dehors des scènes d'angoisse, et notamment lors des scènes de dialogue, le montage est relativement calme, n'hésitant pas notamment à filmer les deux actrices dialoguées en même temps. Ce qui donne évidemment un rendu très naturel, très quotidien, mais ça fait qu'on ne peut pas se cacher derrière le montage. Et oui, parce que des bugs de texte, des intentions de jeu un peu mollassonnent, quand t'as des chants, des contre-chants, des contre-plongées, des machins, tu peux toujours trouver un moment où ça raccorde plutôt bien. Là, en filmant les deux actrices, voire même les trois actrices sur le même plan en même temps, ben, bah, tu peux pas faire de raccords. Puis ce qui est intéressant avec ce film, c'est que le, la situation elle est horrible. On parle quand même de démence, de sénilité, d'Alzheimer, tout ça. Mais euh, c'est pas non plus euh, Satan qui va venir bouffer ton chien, posséder tes enfants et tout. On n'est pas non plus à ce level là. I like trains. Mais pas quand je fais des vidéos. Voilà, on n'est pas dans des situations à la conjuring, à la insidious où, où la présence est extrêmement violente et où du coup, bah. Les personnages, quand t'as Belzébut qui est en train de défoncer ta baraque, bon, bah globalement, en tant que personnage, tu survis et puis ça marre. Là, ce qui est intéressant, c'est que les personnages font face à, un, à une présence qui est très diffuse au début du film, mais surtout font face à la démence de, leur, de, de, de la mamie. Ce qui fait qu'au final, les, les, les personnages restent profondément humains, parce que justement, la menace en face est malheureusement très humaine. En fait, c'est quasiment pas un film d'horreur sur ces deux premiers tiers. En fait, si vous enlevez toutes les scènes avec les, la, la, la silhouette, eh ben, vous faites de moi un homme triste, parce que j'aime beaucoup cette silhouette. Mais si vous enlevez ces scènes-là, finalement, on est plus face à un film social qu'à un film d'horreur, en fait. Par exemple, je le mettrai en opposition à Hereditary qui a le même thème de, de c'est quoi une structure familiale, à partir de quand l'amour familial devient toxique, à partir, de man, à partir de quand il est bénéfique, tout ça. C'est un peu les mêmes thèmes. Mais dans Hereditary, on est face à un culte satanique et à un seigneur des légions de l'enfer. Disons qu'en termes d'opposition, c'est pas tout à fait le même degré de menace que juste avoir Alzheimer. Même si euh, je pense que si vous avez euh, des proches qui ont Alzheimer autour de vous, ce film va pas vous faire du bien. Parce qu'il y a vraiment des scènes où on comprend euh, que la mamie est en train de shifter et qu'à un moment donné, elle est lucide. Et tac, de l'autre côté, elle va complètement perdre sa lucidité. C'est assez dérangeant à voir. Et je l'ai déjà dit, hein, mais les actrices. Parfait. Bon. Vous êtes prêts pour LE seul défaut que j'ai réussi à trouver au film Les scènes de la cabine. Elles interviennent de temps en temps dans le récit pour offrir une espèce d'Origin Story à la présence, et... Très honnêtement, c'est très forcé. Que la présence soit physique ou métaphorique, bah quelque part on s'en fout, parce que l'idée qu'Alzheimer soit l'ennemi du film, c'est déjà suffisamment brillant. Et je dis bien Alzheimer, la maladie, et non pas la personne atteinte d'Alzheimer, parce qu'il y a plein de films qui nous font peur avec des vieux papis déments, qui est un tout petit peu insultant pour les personnes atteintes d'Alzheimer, je trouve. Là, c'est la maladie en elle-même qui pose problème. Pas bon, la petite mamie. Edna, elle est adorable. En plus, au niveau réel, bah, c'est assez mauvais. C'est rempli de jump cuts, de flash, de mini jumpscare nul, et d'une espèce de lumière jaune vert dégueulasse. Non, vraiment, ces scènes sont indispensables. Et puis même la réalisatrice n'en parle que très peu dans les interviews et insiste sur le fait qu'un bon film d'horreur, c'est un film qui arrive à maintenir le doute sur sa créature. Dès qu'on rationalise la peur, elle perd son impact. Du coup, rajouter cette histoire d'Origine Story de moisissure démoniaque, bah c'est clairement tuer l'ambiance dans l'œuf quand même. Tu sais qu'elle voudrait faire un film de folk horror sur une mère japonaise qui s'offre en sacrifice et une déesse de la natalité pour donner un enfant à son mari mais qu'est-ce que tu crois que je fais que je cueille des pâquerettes alors qu'il existe quelque part dans le flux temporel un film de folk horreur japonais réalisé par Nathalie Harrick James Tu <rire> rêves. Oh bah je comprends. Bah si, il y a pas des masses de pâquerettes ici. Oh mais c'est des pâquerettes hypothétiques, il a pas beaucoup de pâquerettes dans le coin. Oh bah je connais pas, ça ressemble à quoi hein De quoi Bah les pâquerettes hypopleptiques Par contre, encore une fois, en termes de revirement, le film sur ses deux tiers, comme je vous l'avais dit, fait finalement très film social avec assez peu d'horreur. Mais euh, par contre, quand l'horreur débarque. Waouh <rire> Ce troisième acte de bâtard, ça, ça s'active d'un coup, et d'un coup, tu as une demi-heure de scène, mais atroce en termes de tension. Ça sort de nulle part et c'est super bien vu. Et encore une fois, il y a zéro jumpscare, donc c'est possible de faire un troisième acte horrifique où on révèle quelle était la, la présence. Un, un troisième acte de film d'horreur. Effrayant, avec de la tension où on a peur pour les personnages, mais où jamais on va nous balancer un coup de violon dans la gueule. Jamais. Au moment où je parlais du fait qu'il n'y a pas de jumpscare dans le film, je vais me faire un jumpscare vélo. <rire> ah, je me déteste. Avant de terminer cette vidéo, je souhaitais vous parler de la dernière scène. Alors, bah, si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage à terminer cette oh, vidéo. Oh, et... oh, oh, oh, oh, oh, mais t'es malade ou quoi bon, Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a Mais t'es sûr que t'oublies rien là Non, je vois pas vraiment. Euh, bon, bah, on est pas aider. Bon, si vous aimez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Vous pouvez suivre notre travail sur Twitter, Instagram et sur Twitch. Red fait en effet des streams tous les vendredis et samedis. Soutra la bella est un peu Ça c'est la tenue qu'elle portait du coup pendant la chute Donc vous voyez qu'elle a des espèces de bumper de part. C'est du latin Abed Abed Abed Il joue principalement à des jeux d'horreur Mais aussi commencé une partie sur Dark Souls Le jeu à l'univers ô combien ténébreux Il y anime une émission de critique de films en live Et vous, oui vous, vous pouvez choisir les films critiqués mais lui aussi, il fait ça Dégage Il permet aussi au public de choisir des scènes de films qu'il incarne en live grâce à ses talents de comédien <rire> Quel talent de vendeur, c'est à s'en décrocher la mâchoire Tu le fais exprès, c'est -ce ça La scène de fin, donc Change pas de sujet Bon, déjà, deux mots sur le labyrinthe. Il faut savoir que les équipes du film n'avaient dans les studios à disposition que deux couloirs pour figurer l'intégralité de l'outre-monde. Ce qui déjà vous donne un petit degré de level en termes de créativité. Panneaux amovibles, décors mouvants, cassage de perspective, tout était bon pour transformer ces quelques dizaines de mètres carrés de studio en Fire démoniaque. On a réellement l'impression de changer de monde. Oh et puis... Vous savez de qui elle s'est inspirée pour les mouvements de caméra un petit peu un petit peu fantasques Non, sérieusement devinez. J'aime les références de cette femme. Et il est désormais temps de parler de la scène de fin. Nous avons vu un peu plus tôt que la dégradation de la maison était une métaphore de la dégradation de l'esprit d'Edna. Mais qu'en est-il de cette fameuse silhouette Cette présence éthérée qui hante le film et qui attire Sam comme une espèce le lapin blanc démoniaque dans son terrier, la métaphore tissée par Nathalie Erika James est la suivante. Alzheimer nous dépouille petit à petit de tout ce qui fait notre personnalité. Nos mimiques, nos idées, nos pensées, ces petites choses indétectables, ces petits mouvements de visage qui font que les gens qui nous aiment savent qui nous sommes. Tout cela disparaît. Il ne reste à la fin qu'un linceul de chair dans lequel subsiste une seule chose. La respiration. Et c'est ce que nous dit cette scène de fin, même lorsque Alzheimer a tout emporté, l'amour doit survivre. Si l'on traite son aîné comme une bête malade que l'on abandonne, eh bien c'est nous-mêmes que nous abandonnons au final. Car l'idée qui est tissée tout le long du film, c'est que le temps est immuable, et que si aujourd'hui c'est Edna qui a besoin d'aide, dans un futur pas si lointain, ce sera peut-être Kay qui aura besoin d'aide. Lorsque Kay décide de revenir aider Edna, elle inculque en même temps l'idée à Sam Qu'un jour, peut-être aussi, elle aura besoin de son aide. Et toi, euh, t'as pas peur euh, du temps qui passe <rire> Moi, ici <rire> Sois pas stupide, monsieur Gran, <rire> Non, non, mais je veux dire chez Red. Là-bas, le temps est continué à se dérouler. Non, non. Il est heureux. Il est heureux comme un pangolin des Bermudes. Et t'es. Il était heureux. Bon c'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu, je me rapproche, je me rapproche de vous à pas de loup, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut laisser un petit pouce en l'air, il faut écrire un sacré long commentaire, ou des cours je suis dit c'est la même chose, et il faut partager cette vidéo à vos compères, euh, ciao à tous et à la prochaine fois pour le prochain épisode, tchuss